Jean, dieu euh, Internet, attention aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis. On est sur K Faction, le meilleur serveur PvP Faction de la planète entière les amis. Vous le savez de toute façon déjà tous. Aujourd'hui les amis c'est une vidéo très, très très spéciale parce que je vais vous présenter mon pack de textures donc à peu près tout ce que vous savoir sur mon pack de textures donc je vais vous le présenter dans cette vidéo aussi. Et euh, juste avant que la vidéo commence je vais ouvrir des petites clés et euh, je vais vous faire un coffre caché vers la fin de la vidéo. Donc voilà restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez devenir mon ami vous avez qu'à laissez un pouce bleu et laissez un commentaire avec euh, une petite blague et votre pseudo et je vais choisir une personne pour gagner un grade élite. n'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux les amis ça me ferait super plaisir et let's go, commençons maintenant notre trois clés week-end on va les ouvrir rapidement, on a gagné une... oh une clé spawner, nice, deuxième clé week-end une hache volcanite oh, oh, oh, oh. et un livre pour infinity 1 donc nickel, on va ensuite ouvrir la caisse euh, Lucky Box normale Et qui nous a donné une pump cheat qui est pas top top Et la dernière c'est les 5 clés Halloween les plus cheatées Je vais pas faire euh, ça super, euh, super long les amis, je vais être franc avec vous Je vais juste faire un petit intro comme ça Je vais vous présenter mon pack d'extra, ça va être une petite vidéo aujourd'hui On termine avec un petit coffre caché, peut-être un petit PVP au temple ou quelque chose comme ça, ça Size pump cheat. ça nous fait 17 pump sheets Let's go Nice, nice, nice. Aussi, les amis, je voulais vous dire que ce week-end, il y aura euh, des events sur le serveur, donc des events feuilles, events, plusieurs events dans tout genre. Donc, si vous êtes intéressés à participer à ceux-ci, soyez actifs ce week-end sur le serveur. Ça va être épique, on va faire des events feuilles, on va faire aussi un live samedi et euh, normalement dimanche aussi, je crois. Samedi et dimanche, on va faire un live. Il y aura des points boutiques à gagner, on va faire un event spécial, euh, staff vs... Euh, joueur donc il y aura les membres du staff qui vont se pvp contre des membres euh, des, des membres de vous quoi, des membres du, de, du serveur et euh, les gagnants qui vont tuer les membres du staff vont pouvoir gagner ben, par exemple 10 point boutique 50 5 ou etc etc donc ça peut vraiment être intéressant euh, on verra où ce que ça en vient on a quand même eu vachement des trucs bien pour vous les amis on a eu euh, h ce qui est vraiment bien que ça c'est quand même on a eu quand même pas mal de bons loot je vais aller vous chercher deux derniers petits spawners les amis donc dans la clé qui est ici si vous savez pas sur le côté ici la classe spawner c'est pas la meilleure clé, d'ailleurs elle va sûrement partir bientôt du serveur, donc si vous voulez en profiter avant qu'elle parte, elle va sûrement bientôt partir, on va introduire une nouvelle clé, parce que comme vous voyez, les... la clé n'est pas super super, vous avez beaucoup trop de chances de gagner des spawners, disons moins bien que ça, donc euh... des, des spawners, oh, non, spawner ship, et on était à spawner, spawner, spawner, donc c'est pas si mal. Euh, on a eu Gandhi Spider Chicken ainsi que euh, plein d'items. Je vais faire un coffre caché tout de suite après, mais avant, let's go pour la présentation du Texture Pack. Aaaaaah! Yo, okay. les amis, on est de retour pour le pack des Textures. Donc, je vais vite fait faire ça, je vais pas vous casser les couilles avec ça. Si vous saviez pas déjà, le pack détection il est disponible dans la description de toutes mes vidéos kafaction que j'ai sorties. Et la description c'est marqué, vous descendez plus bas dans la description et c'est marqué euh, pack ». Euh, je vais mettre toutes mes packs de tous les serveurs que je vais jouer dans le futur. Donc si jamais je joue sur d'autres serveurs, je vais pouvoir euh, mettre d'autres packs. Donc on va commencer directement avec l'armure en effetline. L'armure en effetline c'est quoi C'est l'armure le serveur. C'est pas la plus euh, la plus la plus op, si on peut dire ça ici Mais euh, je voulais quand même vous la présenter parce qu'elle est quand même badass. Il y a aussi l'armure en effiline. En énergie, excusez-moi. Mais elle est pas super euh, utilisée. Donc, je n'ai pas l'intention de la présenter. Mais elle est jaune, normalement. Donc, ensuite, l'armure en effiline, voilà. C'est quand KC, elle les non enchantés avec l'épée qui est ici. Donc, la texture de l'épée, c'est la même sur tous les trucs. Et euh, je trouve vraiment badass la texture de l'épée parce qu'elle est pas trop grosse dans sa main. Vous allez voir. Regardez, elle est pas trop grosse. On peut bien voir. On peut bien, euh, bien PVP. Personnellement, j'adore. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, l'armure en, en énergie. Euh, qu'est-ce que je raconte là <rire> En épidote, c'est celle, l'armure la, en bleu, quoi. C'est celle qui est la plus utilisée au niveau des combats, ainsi que celle en volcanite. Mais bon, celle en volcanite, elle est beaucoup plus utilisée maintenant, vu que le serveur, ça fait quand même deux mois aujourd'hui qu'il est ouvert. Euh, deux mois le jour aujourd'hui, c'est son anniversaire, je crois. Donc, ça fait deux mois que le serveur est ouvert. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des armures en, en, en volcanite, mais euh, inquiétez-vous pas, euh, l'armure en... En épidote, c'est celle qui est toujours la plus utilisée. Donc voilà qu'est-ce que ça donne quand vous l'avez sur vous avec une épée en épidote. Voilà ça donne ça. Quand même badass, comme je vous dis, j'aime bien la texture de l'épée, elle prend pas trop de place dans l'écran. Ensuite pour la texture de bleu. Hey je suis fatigué les amis, excusez-moi, pour la texture bleue, je vous ai dit c'est une texture basique, c'est le Jade Battery qui était remake quoi, c'est juste un remake fait pour CoFaction, Donc si vous savez pas c'est qui Jade Battery, c'est un Tori, c'est un développeur et le Jade Battery la... il y a deux versions du Jade Battery sur la chaîne de Tori. Tori c'est un youtubeur qui fait des packs de textures et puis Tori il a décidé de sortir des un de... une série de packs de textures qui s'appelle Jade. Moi, je préfère le V1 à la V2, mais bon après vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Moi, celui que j'ai fait remake par monsieur Coxan, Donc celui qui a fait le pack c'est monsieur Coxan comme ça, c'est euh, lui qui l'a remake pour moi et lui j'ai demandé fasse la vraiment la v1 donc voilà pour l'armure en, en volcanite comme vous voyez si vous savez pas ça ça va vous donne des effets de malade et puis voir ici boum badaboum, les l'armure complet comment elle est badass quand qu elle est enchantée je vais vous même vous montrer regardez c'est vraiment badass de toute façon vous avez sûrement vu les vidéos de cuisseux chasseur de tulip etc comme vous savez les amis euh, tous les youtubeurs qui sont sur cofaction d'ailleurs je voulais juste faire un dédicace à tous les youtubeurs qui ont fait les vidéos sur caractère et même si vous n'êtes pas euh, vous avez pas beaucoup d'abonnés ou quoi merci beaucoup j'ai vu qu'on avait passé il y a eu le plus de 1000 vidéos qui ont été fait sur cofaction en rapport avec cofaction euh, donc ça c'est vraiment vraiment euh, intéressant et vraiment un gros merci à vous sachant qu'on a payé seulement euh, QCox et okila euh, après que le serveur soit déjà ouvert et déjà bien établi donc si vous vous souvenez pas on a payé okila 40 euros au début du serveur après genre deux semaines du serveur qui soit ouvert on était déjà à 400 sur 400 et on a payé aussi QCox euh, 20 dollars donc voilà on a payé au total quoi ce gros max 45 60 60 dollars canadiens de, de youtubeurs pour avoir un serveur qui tourne à 400 connectés on peut dire que c'est le profit les amis voilà, c'est tout pour euh, la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo, une petite parenthèse pour vous remercier. Je voulais juste aussi vous dire que, euh, comme j'ai dit en début de vidéo, euh, samedi et dimanche, il y aura beaucoup d'événements sur le serveur. Et donc, si vous êtes intéressé à venir participer à ces événements ci vous allez juste être actif sur ma chaîne YouTube, activer les notifications, vous abonner, laisser un pouce bleu et euh, vous allez re et recevoir la notification lors de mon live. Et chacun, durant mes lives, on fait des PVP contre vous et plein de trucs comme ça. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de gagner des PV, des items, c'est durant mon live. Encore merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que mon texture pack va vous faire plaisir, et j'espère qu'on va avoir 2000 téléchargements, c'est où, je me mets au défi, je vous mets au défi, télécharger le pack de texture maintenant, et mettez-moi euh, en commentaire, euh, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour gagner un grand élite, un petit truc drôle pour que je puisse vous choisir une personne aléatoire pour gagner un grand élite, je vous aime, ciao, ciao